Lorsqu'il m'arrive d'auditer des comptes Google Ads, je suis toujours très surpris par le faible usage des campagnes Discovery. Ça fait pourtant près de trois ans qu'elles sont arrivées en Europe et force est de constater qu'elles ont encore gagné peu de parts de volume de marché et qu'elles sont en plus maintenant cannibalisées par, par les campagnes Performance Max. Pourtant, si vous n'utilisez pas encore les campagnes Performance Max et si à l'inverse vous utilisez des campagnes Display, eh ben, je suis presque quasiment sûr que vous auriez intérêt à commencer à utiliser les campagnes Discovery. Vous savez, les campagnes Discovery, c'est ce qui vous permet d'afficher sur l'environnement propriétaire l'inventaire propriétaire de Google, euh, Gmail, hein, dans l'angle Promotion, des emails gratuits sur YouTube hein, pour ceux qui ne sont pas dotés de compte premium et pour tous les possesseurs d'Android sur l'onglet Discover hein, qui arrive... Euh, lorsque le MobiNote s'apprête à utiliser Chrome. Donc, le mieux encore, ce serait que je vous montre les résultats qu'on peut avoir avec ce type de campagne. Et on se retrouve dans un gestionnaire de compte avec lequel on run une campagne Discover Ads depuis 10 mois. Donc, on a l'historique. Et surtout, il faut savoir que sur ce compte, s'il euh, n'y a pas eu de lancement de campagne de Performance Max. Du coup, euh, les performances de cette campagne Discover n'ont pas été abîmées puisqu'on sait que la campagne Performance Max a tendance à cannibaliser ben, la Discover Ads puisque c'est normal, en partie, elle s'affiche sur le même inventaire. Là, lorsqu'on va se plonger dans les chiffres, on va très vite constater que la campagne Discover va permettre d'aller euh, nous positionner sur un format de brand -formance. Brand -formance, pourquoi « brand Brandformance ».« performance, pourquoi Puisque d'une part, on va aller chercher ben, du « Branding euh, », d'une part, euh, car euh, on affiche sur un environnement assez « Safe euh, »,« Propriétaire de Google », euh, on est sur du Discovery Android, on est sur du YouTube, on est sur du Gmail. Donc, on évite de tomber dans l'écueil qu'on peut avoir lorsqu'on a une campagne display qu'on lance même depuis les établissements de publicité de Google Ads. Puisque cette dernière, on le sait, va avoir tendance à nous afficher en partie sur des sites de mauvaise qualité et à nous facturer des clics générés par des robots. Là, on est tranquille sur la Discover Ads. Il n'y a pas de fraude et on va pouvoir afficher en masse, hein, puisque vous pouvez voir ici, on a imprimé plus de 27 millions de fois pour simplement un coût de moins 19 000 euros. Donc, on est sur un CPM environ de 70 centimes, je dirais, ce qui est tout à fait acceptable pour un type de campagne où on va également aller chercher la performance, puisque vous le voyez, on a quand même généré plus de 5400 leads, hein, puisque sur ce compte, on fait de la lead gen. La lead gen, avec en plus un formulaire un peu détaillé, à une dizaine, douzaine de questions. Donc, on n'est même pas simplement sur un truc assez sommaire avec les 3-4 informations obligatoires. Non, on arrive encore à qualifier un peu plus le lead. Et donc, c'est tout à fait euh, sympa d'avoir ce type de campagne. D'autant plus qu'il faut avoir en tête que si vous effectuez cela pour un e-commerce, eh ben, les performances vont avoir tendance à être minorées puisque ben, comme le veut ce type de campagne un peu plus en haut du funnel on va des fois euh, ben, générer de la découverte de la considération et que la conversion arrivera un peu plus tard mais on regarde du coup avoir tendance à disparaître dans votre reporting puisque peut-être elle aura été générée ben, sur un desktop alors que la découverte aura été générée ben, sur mobile. Donc ayant en plus en tête que si vous faites du e-commerce, c'est possible que ces performances, il y a un enjeu d'attribution, mais elles ont plutôt tendance à être diminuées sur ces plutôt de campagne que surestimer. Hop, hop, hop, hop, hop. Si ce type de contenu peut vous intéresser, ne vous laissez pas diriger par le bon vouloir de YouTube et abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour à nouveau dans le futur tomber sur ce type de contenu qui peut vous intéresser. Et là, maintenant, je vais vous proposer d'aller un cran plus loin, plus haut et on va ensemble créer notre première campagne et annonce Discovery Ads. Et nous voici sur le compte test. Donc, vous le savez, on clique sur campagne et puis sur l'icône plus pour aller créer une nouvelle campagne de toute pièces. Dans notre cas de figure, on va aller se mettre dans un pot de quelqu'un qui fait de la lead génération. Mais si vous avez un e-commerce, choisissez vente. Moi, ici, on va sélectionner prospect. Ensuite, euh, on vérifie qu'on a bien les conversions qui correspondent bien à notre objectif. C'est mon cas de figure ici. Euh, si ce n'est pas votre cas de figure et que vous devez paramétrer une conversion, vous pouvez vous appuyer sur cette vidéo où je vous propose les deux méthodes existantes, c'est-à-dire soit les balises Google Ads, soit euh, la liaison de votre compte Google Analytics avec Google Ads. Continuez. Et là, on va sectionner ben, la campagne Discovery. Hein, C'est ça qu'on souhaite mettre en place. Euh, sélectionnez également l'url euh, qui va servir de landing page pour tous ceux qui cliqueront sur vos pubs. Euh, en règle générale, moi, ce sera celle que j'ai déjà prise, c'est-à-dire qui va ramener les visiteurs et cliqueurs sur nos pages présentant nos formations. Donnez-lui un nom univoque. Euh, dans mon cas de figure, ça va être Discovery formation donc vous pourrez rester sur cette nomenclature c'est à dire objectif type de campagne et nom de la campagne Alors ensuite vous allez sélectionner ben, la objectif qui correspond à votre volonté moi on va mettre celle-ci on va déterminer une zone géographique moi la France ça me convient bien en langue, même si vous êtes simplement sur le territoire français, ben je peux vous recommander d'aller également sélectionner anglais, puisque ça se base sur le navigateur en fait de l'internaute et qu'une partie des Français ben, navigue avec un navigateur en langue anglaise. Donc voilà, au moins on est sûr de pas couper bêtement des parts de marché. Ben je pense qu'on n'a pas le choix, on est forcément sur de la conversion. Oui, c'est de la conversion. Euh, possibilité de déterminer un coût par action cible au début peut-être éviter de contraindre trop l'algorithme hein, sachant que il faut le savoir c'est une campagne où vous allez avoir besoin d'être un peu patient hein, ça ne va pas être diffusé automatiquement Google va besoin, besoin avoir besoin d'avoir un peu de temps pour bien euh, comprendre à quelle audience elle doit adresser ben, vos annonces euh, je suis pas fan de directement Déterminer un l'algorithme, euh, néanmoins indiquer le budget maximum que vous souhaitez dépenser euh, par jour, pas le budget maximum, plutôt le budget moyen. Ça sent que moi je vais mettre 20 euros et que je m'attends peut-être la première semaine à dépenser du, du 200 euros euh, avec peut-être un une pointe à 50 euros par jour, puisque ben, c'est ça. Au début, Discovery Ads va avoir besoin de, de nourrir l'algorithme et donc vous risquez de diffuser davantage. Euh, on me recommande même de ne pas le contraindre. Alors, ça, bien sûr, c'est suivant votre portefeuille. Mais je pense que 50 euros, euh, c'est plus ce qui est recommandé. Puisqu'on est sur un type de campagne où on a vraiment besoin de faire de l'impression. Et genre, vous soyez rassuré, vous ne payez qu'à qu la performance qu'au clic. Mais donc, au début, ne soyez pas trop restrictif sur vos budgets, sur euh, vos types d'enchères si bien sûr vous en avez les moyens. Donc ensuite vous pouvez paramétrer euh, et définir euh, des exclusions voilà pour rester encore plus safe que ce qui était prévu. Vous avez ensuite possibilité d'aller modifier votre calendrier de diffusion avec pourquoi pas simplement le week-end ou pas le week-end. Mais là encore, je suis d'avis de ne pas trop contraindre à ce stade l'algorithme et par contre de bien vérifier avec le bon type de rapport pour voir s'il y a des périodes dans la semaine où vous sous-performez pour ensuite faire les ajustements nécessaires. Mais dans ce cas de figure-là, je commence à rien du tout. Et je me dirige vers la partie de ciblage qui est un des gros avantages de votre campagne euh, Discovery Ads. Même au-delà de, du performance max, là, vous avez vraiment toute possibilité, capacité à aller rendre granulaire vos audiences que vous allez chercher. Hein, parce que vous avez tous les types de ciblage disponibles dans Google Ads à votre disposition. Alors, bien sûr, le ciblage de ce démo, euh, je ne vous l'apprends pas. Euh, par son intérêt, euh, par son intérêt également euh, qui est déjà pré-rempli euh, par euh, Google Ads. Vous allez pouvoir ben, aller, euh, aller chercher ben, vos abonnés, aller chercher euh, vos visiteurs, aller exclure vos clients. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Puis surtout, on a cette possibilité de segmentation personnalisée qui va nous permettre d'aller chercher des petites poches d'audience très intéressantes. Euh, notamment, pourquoi pas ben, d'aller demander aux personnes qui cliquent sur l'URL d'un concurrent d'être targetées par nos publicités. C'est vraiment le moyen, ce type de segment, d'aller toucher l'audience de vos compétiteurs. Et donc c'est très utile si vous n'êtes pas leader de votre marché. Vous allez également pouvoir aller chercher, mais on va le faire ensemble, des segments qui tapent certains mots-clés particulièrement intéressants. Par exemple si je tape accompagnement. Euh, marketing digital sur Google voilà ça peut plutôt voilà pourquoi ressembler à agence conseil marketing digital là on va avoir une représentation un peu de la typologie de personnes euh, d'internautes qui tapent sont intéressés par cette requête et on peut en faire une audience précise euh, qu'on va nommer euh, ici bah, agence Conseil, digital, euh, search. On peut également aller chercher à identifier des audiences similaires aux visiteurs de certains types de sites. Donc, c'est vraiment très puissant cette possibilité de segmentation personnalisée euh, lorsque vous avez constitué la voie. De, vous l'enregistrez. Je recommande plutôt de décocher cette case parce que vous l'avez vu, là, on peut vraiment aller de façon très granulaire sur des poches d'audience qui nous intéressent. Et pour avoir des résultats qui puissent être bien appréhendés et derrière optimisés, je vous recommande de rester comme cela, c'est-à-dire avec le ciblage optimisé décoché dans le cas de figure où vous avez un budget assez réduit hein, et que vous ne pouvez pas vous permettre euh, d'aller chercher euh, euh, du scale facilement et vous n'avez pas envie de donner cette main à Google. Donc dans ce cas-là, on passe à la page suivante et on va pouvoir commencer à rédiger nos annonces. Alors là, il faut avoir en tête qu'il faut rédiger des annonces un peu comme ce que l'on peut trouver sur les régies publicitaires de Native Advertising. Je pense à Taboula, je pense à Outbrain. Si vous avez l'habitude de faire des publicités depuis ces plateformes, vous êtes habitué déjà à rédiger de façon très éditoriale. Il faut être dans le contenu, donner envie à l'internaute d'en savoir plus. Donc, vous devez attraper son intention et euh, l'amener sur euh, un angle bah, qui attire du clic. Euh, et je vais d'ailleurs vous rassurer, hein, si vous avez l'habitude de faire du taboula, du red sachez que pour ma part, lorsque j'ai lancé des campagnes simultanées avec euh, un même client, j'ai toujours eu des meilleures performances, largement sur du discovery ads, que ce soit sur la génération de lead, du e-commerce et sur la génération de lead, également en comparant ceux qui allait transformer par la suite un hein, ou deux mois plus tard. Donc vraiment, là, on est sur une opportunité à laquelle vous devez vous emparer. Euh, le but maintenant pour attraper cette attention, c'est d'aller ben, créer ces annonces le plus sexy possible. Donc, essayez de rajouter des images. Et là, je vous mets un bonus si sur les images, on peut voir euh, des humains. Et c'est encore mieux. Retenez-le si vous voyez soit les dents, soit le blanc des yeux. C'est-à-dire que vous serez capable de capter... Une émotion et d'aller chercher de l'attention. Euh, voilà, sélectionnez les images que vous souhaitez. Là, on va cas quatre figures, c'est un exemple. OK. Le but, hein, ce serait d'avoir ici une annonce qui est jugée excellente. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je suis incomplet. Euh, on va aller rajouter des titres. Alors, des titres, j'en avais noté. Le but, c'est d'être, euh, d'aller chercher hein, l'attention, je vous l'ai dit. Ce que j'aime bien faire, c'est un mix entre euh, titres un peu d'actualité, un peu chaud et du contenu davantage evergreen. Euh, un des tips que j'aime bien vous donner également, c'est de placer, de placer eh bien, des chiffres hein, dans les titres, parce que naturellement, on est intéressé euh, par ce qui est chiffré, objectivable, et d'autant plus que ça correspond, nous, à notre personnage, hein, si on cherche à vendre euh, de la compétence, de la connaissance. Euh, ben, on a un public, un avatar client qui est de prime abord assez intéressé par ce qui est euh, rationalisé comme ça, par le chiffre. Euh, allez aussi vous positionner sur des éléments un peu forts, plus bas de funnel qui puissent vous permettre d'aller toucher ces cibles un peu plus matures. Et c'est le cas si vous allez chercher des... Si vous allez chercher des concurrents, hein, donc euh, des termes un peu meilleurs et tout, ça peut l'amener à basculer ce que l'internaute avait déjà préempté en visitant ben, le site de votre concurrent. Donc allez le bousculer à ce niveau-là. Euh, derrière vos descriptions, vous voyez, hein, je suis encore incomplet pour l'instant, mais peut-être que si je rajoute directement le nom de l'entreprise. Euh, non, ce n'est pas suffisant. On va placer de la description. La description, bah là, on est peut-être, si on se rappelle le framework AIDA, vous savez, attirer intérêt. Bah là, on est peut-être au moment où il faut aller chercher l'intérêt en renforçant un peu notre argumentaire. Alors, inutile de chercher à chaque fois à avoir un 90 caractères bien exploité. Hein, ce qu'il faut, c'est d'avoir quelque chose d'impactant et par contre faire moins de 90 caractères oui c'est un fait mais là par exemple sur celle ci formation éligible là je peux rassurer sur la question de financement et finalement avec 50 caractères j'ai déjà ce que je souhaitais avoir des verbes d'action des chiffres tout ça c'est la bonne recette pour générer de la performance sur ce les discovery ads un type d'url et de libellé d'action que j'aime bien c'est en savoir plus parce qu'on est toujours dans l'éditorial et ça convient parfaitement à ce type de campagne voilà à présent l'efficacité de l'annonce est jugée excellente euh, donc on va pouvoir ben, publier notre première annonce Alors, je nomme avec à la fois l'audience et ma promesse mes messages pour avoir une lecture bien claire lorsque j'analyserai ça quelques semaines plus tard. Et je peux ensuite aller publier ma campagne qui va donc être d'abord, chercher à être validée par Google avant d'être diffusé sur son inventaire. Euh, sachez qu'il faut être patient hein, sur ce type de campagne elle met un certain temps à être bien jugée, appréhendée et poussée par Google. Euh, je recommande, comme c'est mon cas ici, je suis sur un budget assez limité, bah de ne pas trop diversifier, diversifier mes groupes d'annonces dans ma campagne. En revanche, la bonne pratique, c'est d'aller pousser une seconde annonce, à Mima Donc, vous pouvez cliquer sur annonce. Et cette fois-ci, ce qu'on va choisir, c'est d'aller placer une carousel Discovery qui est un format un peu plus attrayant, qui va peut-être nous permettre euh, bah, d'avoir un meilleur CTR, mais pas forcément sûr que derrière, on ait des meilleures performances in fine. Néanmoins, c'est bien d'avoir ces deux modèles à chaque fois. Donc là, on n'a plus qu'à refaire la même démarche en ajoutant d'autres créas et à publier notre annonce. C'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires le type de résultat que vous avez pu avoir avec des campagnes Discovery Ads. A bientôt